Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de règles. De règles, pourquoi Parce que euh, la vie d'entrepreneur, euh, c'est une vie de liberté, mais c'est une vie de liberté pour vous. Euh, j'ai envie de dire comme pour les libertés que les gens autour de vous vont prendre vis-à-vis -vis de vous. C'est une bien longue phrase que je ne suis pas sûr d'avoir compris moi-même. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est euh, salarié, quand on travaille quelque part, il y, y a un truc pour, dans l'inconscient dans, dans collectif presque, en tout cas dans la tête de tout le monde, il y a euh, « tu travailles donc euh, tu es embauché ce matin, tu débauches ce soir, donc je ne vais pas passer te voir à ton travail. » je vais pas. On, on imagine rarement aller dans l'entreprise de quelqu'un, voir cette personne, discuter avec, lui prendre de son temps, se poser avec lui, euh, prendre un café, euh, bref n'importe quand, à n'importe quel moment dans l'entreprise de cette personne, d'accord Ce que je viens de vous dire, ça vous paraît tellement évident, et c'est tellement pas évident dans la tête des gens quand on s'adresse à un entrepreneur. Et là, je parle beaucoup d'entrepreneurs qui va développer son business, notamment chez lui. Parce que l'entrepreneur qui a là aussi son entreprise il y a à nouveau ce truc qui se met en place. Je sais pas, est-ce que, est que ça vient de, du fait d'avoir un bureau ou un bâtiment avec une porte ou avec une vitrine, avec une devanture, un endroit où on reçoit des gens Est-ce que ça vient de ça J'en ai aucune idée, mais il y, a, il y a un truc qui fait que les gens, ils, ça se met en place. Ah, il, il, il est où, lui ah ben, Il travaille, Mais il, ah oui, donc il n'est pas à sa maison. Je crois que c'est surtout ça, en fait. C'est que dans, dans la tête des gens, encore aujourd'hui, c'est forcément en train de changer c'est en train de changer très fort, mais encore aujourd'hui, dans la tête des gens, travailler égal, quitter son, son, son, son, son domicile le matin et y revenir dans la journée. Quitter son déjà quitter son domicile le soir parce qu'on travaille de nuit, revenir le lendemain, déjà c'est un truc qui, qui fait vriller la tête de pas mal de gens. Puis je peux vous dire, pour avoir, pour avoir travaillé de nuit en hôtellerie, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout du tout évident. Euh, je me souviens à l'époque quand je travaillais de nuit que je, je, je partais alors que euh, ma conjointe allait se coucher, même des fois elle allait se coucher avant que moi je parte travailler. C'est euh, très difficile à vivre. Après le lendemain matin c'est jouissif parce que là vous rentrez et là il y a tout le monde qui part bosser, c'est génial. Mais globalement, dans la tête des gens, quand on travaille, on quitte sa maison, on ferme sa porte vers 7h, 8h, 9h, peu importe, ou plus tôt, plus tard, peu importe, mais on quitte... On monte dans sa voiture, dans les transports, sur son vélo, on va au travail, puis on revient en fin de journée. Ça, c'est normal. Quand on travaille de chez soi, quand on développe un business de chez soi, qu'on développe un business en travaillant 12 heures par jour, 15 heures par jour, qu'on travaille 7 jours sur 7, 8 jours sur 7, oui, je sais, c'est pas possible, mais j'avais envie de le dire. Dans la tête des gens, vous ne travaillez pas. Et c'est super important que vous en soyez conscient parce que si vous avez dans l'esprit, si vous avez en tête un jour ou si vous êtes dans ce cas, dans, dans, dans notre cas, Anne et moi, où vous développez un business à la maison, si vous êtes dans ce cas ou si vous allez être dans ce cas-là un jour, soyez complètement conscient de ce qui va vous arriver avec votre entourage. Votre entourage, c'est qui C'est votre famille, c'est vos amis, c'est vos proches, c'est les gens, euh, c'est vos voisins, les gens qui vous voient aller et qui d'un seul coup justement ne vous voit plus aller comme la plupart des gens. C'est-à-dire, je répète, je pars le matin, je rentre le soir. Et à ce moment-là, il se passe quoi Il se passe que, bah, comme dans la tête des gens, vous ne travaillez pas vraiment, puisque chez soi, on ne travaille pas. Et comme je dis encore une fois, je pense que cette vidéo, il faudra la ressortir dans peut-être 5 ou 10 ans, et on en rigolera parce que le travail à domicile, le télétravail sous quelque forme que ce soit, est en train de se développer très fort. Encore une fois, un boulanger, ça va être compliqué pour lui de développer son business de chez lui. On ne peut pas vendre des baguettes à distance. Euh, un réceptionniste d'hôtel, il est bien obligé d'aller à l'hôtel. Mais par contre, déjà un directeur d'hôtel comme j'étais, il y a vraiment pas mal de, de moments dans, dans ma journée, dans ma semaine de directeur d'hôtel, où j'aurais très bien pu faire de chez moi. Toute une gestion administrative qui peut se faire. Et il y a de plus en plus de travail... Il y a de plus en plus d'emplois où on peut faire ça. Donc ça veut dire que quand tout le monde aura bien compris, quand ça sera rentré dans la tête des gens, et pour que ça rentre dans la tête des gens, il faut que les gens qui détiennent l'emploi, il faut que les, les patrons, les managers euh, modifient la façon de faire. C'est-à-dire qu'on ne va plus payer les gens à, au nombre d'heures de travail, on va les payer à la tâche. Parce qu'effectivement, à un moment... Comment voulez-vous contrôler quelqu'un qui est chez lui au nombre... Pardon, par rapport au nombre d'heures qu'il a fait c'est pas possible. Donc, c'est par rapport à une tâche. On a une tâche à faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Et à ce moment-là, ça va se mettre en place. Donc, cette vidéo sera totalement obsolète d'ici là. Mais pour le moment, on est encore dans une mentalité où, si on est chez soi, on ne travaille pas. Et ça peut être terrible parce que c'est pour ça que j'ai euh, mis en titre... Euh, Mettre des règles en place pour soi et son entourage. Pourquoi Parce que pour soi, pourquoi Parce qu'on peut avoir tendance, d'un côté, à ne rien faire du tout. C'est très facile de ne rien faire du tout en étant chez soi. Pourquoi Parce que, euh, euh, bon, tiens, je vais aller me balader, je vais aller faire du sport, euh, je vais regarder un film, je vais euh, écouter de la musique, je vais rien faire. Peu importe ce que je vais rien faire. Ou au contraire, je vais faire d'autres choses mais qui ne sont pas en rapport avec mon activité professionnelle. Je vais euh, m'occuper de faire le ménage, faire à manger, faire le linge, etc. Les choses qui doivent se faire dans une maison. Mais je vais le faire à n'importe quel moment de ma journée. D'où l'importance de s'organiser. On a déjà parlé d'organisation. On en reparlera de l'organisation tout comme on parle de différents sujets dont on a déjà parlé parce que c'est important de le rappeler. L'organisation et donc les règles. Les règles, c'est celles que vous allez vous mettre en place. Par exemple, moi... Dans mon agenda, il y a un truc qui est euh, indécrottable tous les jours, alors indécrottable dans une certaine limite, c'est 9h, 11h, je fais euh, ma routine euh, de ce que j'ai à faire sur les réseaux sociaux. J'ai une routine à faire sur les réseaux sociaux, je le fais de 9h à, midi, à, à, à 11h, et c'est comme ça. Et si à ce moment-là, je ne peux pas le faire, elle va être faite à un autre moment, d'accord Faire ça, ça veut dire que de 9h à 11h, souvent ça déborde jusqu'à midi. Donc globalement, le matin, bah, je suis au travail. Je suis au travail ici sur mon canapé, parce que là c'est mon canapé, c'est mon lieu de travail, à mon ordinateur. Il est là, avec mon cerveau droit, cerveau gauche. Regardez, j'adore cette coquille, cette coque, cette coquille, n'importe quoi. Ou alors dans mon bureau-chambre, parce que notre chambre devient notre bureau la journée. Mais c'est mon bureau. D'accord Donc ça, c'est quelque chose que je dois m'imposer à moi pour le respecter. Parce que si je ne me l'impose pas à moi, encore une fois, je risque de faire n'importe quoi. Mais je dois aussi en avertir mon entourage proche, famille, amis et compagnie pour ne pas qu'à un moment donné, ça soit la débandade. Tiens, je vais boire un café avec Axel à 10 heures. Ok. Soit. Mais moi, je travaille. Et c'est hyper, hyper, hyper important parce que... Euh, c'est compliqué, à un moment donné, de faire comprendre aux gens qui vont passer chez vous, euh, qui vont vous prendre de votre temps, qui vont vous appeler, qui vont, euh, euh, bref, peu importe, mais qui vont vous prendre de ce temps qui est un temps de travail qui n'aurait éventuellement et certainement pas pris si vous étiez en entreprise, et qui ne prendrait pas. Écoutez bien, si demain, vous décidez de faire le même travail que nous, on fait, on développe notre, notre business sur le web, donc globalement, on travaille sur notre téléphone, notre ordinateur portable, de n'importe où à partir du moment où on a du réseau. Mais on pourrait demain dire, on va prendre un bureau. On va prendre un bureau, on va louer un bureau, on va partir le matin de chez nous et on recommence l'histoire. On part le matin de chez nous, on va au bureau, on travaille au bureau. Le soir, on rentre, on ferme le bureau et c'est terminé. À ce moment-là, on va retrouver les gens ne vont plus venir nous voir puisqu'on sera réellement au travail. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est important parce que, Vis-à-vis -vis de vos proches, vis-à-vis -vis des gens, vous allez leur leur leur, leur faire comprendre qu'à un moment, c'est votre business, c'est une autre façon de travailler. C'est vrai. C'est vrai que vous pouvez être en train de travailler à 23 heures parce que vous avez une partie de votre équipe qui est au Québec et que c'est à 23 h France que eux ils débauchent de leur boulot et qui vont travailler sur leur seconde activité soit 17 heures là-bas. C'est possible aussi. D'accord C'est possible que vous, du coup, le lendemain, vous dormiez un petit peu plus longtemps parce que vous n'êtes pas non plus une machine. Mais ces règles-là que vous allez imposer aux gens autour de vous, elles sont importantes aussi parce que vous allez pouvoir vous les imposer à vous. Parce que regardez bien, quand je vous parle de travailler sur son téléphone portable, c'est hyper vicieux de travailler sur son téléphone portable. Ça sert à quoi un téléphone portable Est-ce que ça sert à travailler Oui, mais non. Ça sert aussi à téléphoner. Ça sert aussi à aller sur les réseaux sociaux. Mais quand je vous dis « aller sur les réseaux sociaux », je vous dis en même temps « nous, on travaille sur les réseaux sociaux ».« Oui, mais quand je vais sur les réseaux sociaux, des fois, je travaille pas forcément ». Je suis aussi peut-être juste en train de me balader sur un réseau social. Ben oui, parce que c'est aussi du divertissement. Mais je peux aussi faire un jeu sur mon téléphone. Je peux aussi euh, regarder les messages qu'on m'a envoyé. Je peux regarder une série. Je peux faire plein de trucs sur un téléphone aujourd'hui. Donc, c'est aussi s'imposer à un moment donné de dire « Il y a des moments dans ma journée, il y a des moments dans ma vie où je vais poser cet outil de travail, puis ça me fera pas de mal. Et je vais me l'imposer à moi, comme ça, autour de moi aussi, je transmets l'information comme quoi... Il y a une règle qui est mise en place. Et puis, ça vous permet, parce que ça, c'est le danger, en fait. On vient de parler des autres, mais le danger, c'est... Vous, vous êtes votre propre danger, quelque part. Parce que, quelque part, quand on est salarié, c'est compliqué, parce que pff, le patron, il nous demande de faire beaucoup d'heures. Mais je crois que je ne me suis jamais imposé de faire autant d'heures que ce que mon, aucun de mes patrons ne m'a jamais imposé. Je ne me suis jamais imposé de faire autant d'heures qu'aucun de mes patrons ne m'a jamais imposé. Ça veut dire que je m'en impose beaucoup plus je me lève le matin, boum, je suis enclenché boulot, je me couche le soir, boum, je suis déclenché boulot. C'est comme ça, quand on est entrepreneur, c'est compliqué à un moment donné de lâcher complètement le truc. Mais c'est important pour votre santé mentale, pour votre santé tout court, pour le décrocher, faire autre chose, débrayer. Tout à l'heure, on s'est un peu loupé aujourd'hui, c'était un petit peu tard, mais aux alentours de 15h. On a été se faire une balade, il faisait beau, il faisait froid, mais il faisait super beau. On a été se faire une balade d'une heure parce qu'il y a un moment donné... Besoin de s'aérer, d'accord Donc ça, c'est super important. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que c'est important. Il ne faut pas croire, mais la liberté que vous offre l'entrepreneuriat, le, le, le, la liberté que vous offre les business en ligne, que vous pouvez faire de n'importe où, c'est une super opportunité, c'est une super aubaine, c'est génial. Mais je vous garantis un truc, ce n'est vraiment pas si évident que ça. Parce que si vous avez deux démons, en fait, deux, le premier, c'est le démon du rien foutre. C'est le démon qui va vous trouver toujours autre chose à faire que de développer votre business. Et le deuxième démon, c'est le boulot du travail à outrance. C'est celui qui va vous faire travailler, travailler, travailler et ne jamais, jamais, jamais lâcher. Et ces deux démons-là, il faut réussir à les, à les maîtriser. Parce que si vous ne faites rien, si vous ne passez pas à l'action, si vous ne bossez pas, il ne se passera rien. d'accord Encore une fois, on va parler de ticket de loto si vous tombez sur le gros client, etc., etc. Mais globalement, on va dire si vous ne faites rien, il ne se passe rien. Parce que même ce ticket de loto, il faut aller l'acheter, il faut, gra... faut, le... faut cocher les cases. d'accord Donc, vous ne faites rien, il ne se passe rien. Par contre, vous en faites trop, ce n'est pas parce que vous en faites trop qu'il va se passer plus. Il y a des fois, lâcher le truc, lâcher l'affaire fait que ça se développe. Ça, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet super intéressant aussi. Je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté des illuminations. N'hésitez pas à partager avec moi. N'hésitez pas à partager ces lives autour de vous. Ça me fera grand plaisir. Et puis, on se retrouve, euh, si tout va bien, vendredi pour un autre sujet qui me sera venu d'ici là de par mes inspirations ou de par ce que j'aurai lu à droite ou à gauche. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente après-midi si vous êtes au Québec. Je vous souhaite un, une excellente fin de journée si vous êtes en France ou ailleurs. À très bientôt. Ciao, bye bye.